Alors, pourquoi l'open source Comme mentionné, ce n'est pas gratuit, mais ça n'empêche pas de faire des belles économies. Si on regarde l'ensemble du spectre du coût de possession d'un la Cost of Ownership, on voit différents éléments sur lesquels on n'a pas à faire de compromis et qu'on ressort gagnant dans une solution open source. Le nombre d'utilisateurs est souvent moins restreint, L'ajout de fonctionnalités supplémentaires est souvent disponible par la contribution gratuite par la communauté. Le logiciel est plus ouvert et permet donc de racheter des périphériques de façon plus simple, je pense par exemple à des bornes d'usage. L'espace disque est moins limité puisque c'est une question d'hébergement. L'ajout d'environnements supplémentaires comme une sandbox ou des zones de formation n'est pas une question de produits à acheter mais bien d'hébergement. Et Il n'y a pas de limite arbitraire à l'utilisation d'API, par exemple un seuil au-delà duquel il va falloir payer pour l'utilisation. Un autre avantage open Source, c'est que c'est construit pour l'autonomie des clients. En effet, c'est un logiciel très malléable, ce qui permet vraiment d'ajouter de façon simple et techniquement efficace des modifications. C'est également construit sur des composants de technologies modernes, ouvertes et populaires. On peut penser par exemple à un langage moderne comme Python ou des bases de données ouvertes comme PostgreSQL ou MongoDB. Plus un logiciel Open Source est mature et plus sa couverture fonctionnelle est immense. Comme vous avez compris, la communauté peut contribuer à développer le logiciel, ce qui fait qu'on retrouve de nouvelles fonctionnalités assez aisément. Par exemple, notre ERP de prédilection Odoo, qui est à la base d'un système comptable financier, a également des modules de gestion du membership pour WNL ou un module de site e-commerce transactionnel. Il y a quand même des éléments à considérer dans le choix d'une solution open source. C'est des éléments à garder en tête lorsque vous faites vos recherches pour recommander des solutions à vos clients. L'attitude de l'éditeur. Chaque éditeur de solutions est différent, il est important de comprendre son évolution ainsi que ses ambitions à moyen et long terme. La force de l'écosystème. Une solution peut être techniquement très intéressante, mais encore assez balbutiements, et donc la communauté n'aura pas eu le temps de développer des fonctionnalités supplémentaires, et on perd cet effet de réseau vraiment intéressant avec l'open source. Les intégrations. Les solutions open source sont généralement ouvertes, mais il est possible de trouver déjà construites des connecteurs faits par la communauté. Si c'est le cas et que ça s'applique bien à notre entreprise, ça peut sauver énormément de temps et d'efforts pour le projet. La possibilité d'être accompagné. Certaines solutions sont bien connues dans certaines régions du monde, mais moins dans d'autres. Il est important de faire une évaluation du réseau de partenaires pour voir si on est capable d'être accompagné localement. En effet, certaines solutions gagnent vraiment à avoir une intégration du contexte régional ou la réglementation légale. Si jamais vous avez des questions ou vous voulez plus d'informations, ça va nous faire plaisir de vous répondre. Vous n'avez qu'à nous écrire.